Je reprends là avec la, la MT09 Traceur, le dernier modèle de chez Yamaha. Donc euh, voilà, avec, euh, avec quand même une machine assez intéressante. Coucou c'est moi. Belle machine, euh, belle finition quand même assez intéressante. Hein. Voilà. Donc là je vais descendre, là, je me trouve actuellement euh, à l'entrée de la voie rapide. Euh, Au-dessus de, de Gambetta, hein, le boulevard Gambetta, quartier des musiciens. Hein. Là, je vais me diriger vers la gare. Euh, J'espère que j'aurai assez de mémoire pour la vidéo. Là, on, a, on, a, on, on sent quand même qu'elle qu en demande, hein, on sent que en 3 trois cylindres, franchement, c'est très intéressant. L'avantage du 3 cylindres, c'est qu'on peut euh, on peut on peut euh, on peut faire confiance au moteur on a, on a le régime euh, et la puissance qu'il faut en bas régime aussi bien en bas qu'en haut c'est ça qui est, qui est quand même assez euh, assez bien, voilà. Par contre, je, j'ai un, un peu de réserve sur la bulle, là, la bulle euh, la trouve pas spécialement très esthétique bon après c'est une question de choix hein. c'est une question de choix sinon le reste vraiment voilà. bon, la bulle je l'aurais la... je pas vu comme ça je l'aurais vu beaucoup plus euh, en adéquation avec euh, avec les feux hein. Bon, c'est comme ça Là, là, on a ce qu'il faut. Elle hein. nous en donne, il n'y a, y a, y a pas de problème. Euh, non mais là, le 800, il est là. Il hein. n'y a pas de secret. Hein. Là, on a le crossplane, hein, je crois là-dessus aussi. Hein. Le crossplane, c'est quoi C'est euh, une, une structure mécanique qui est utilisé pour l'AR1 et qui permet d'avoir euh, un moto avec un régime intéressant donc ça c'est déjà euh, et surtout de ne pas perdre de régime hein. on n'a pas de perte de régime pour ça là je me mettrais en mode arsouille euh, je suis certain qu'elle cabrerait hein, sans problème donc ça c'est euh, c'est un point fort de, de la gamme Appréciable. Là, je suis en deuxième, vois, je redémarre en deuxième et j'ai. Euh... ça en bleu. Là, je voulais voir ça en blanc, euh, blanc clair, blanc bleu. Alors une MT-09 équipée euh, équipée route euh, voilà un peu plus euh, voilà, trail euh, routière enfin, aventurière on va dire Elle ah, tient super bien la route super intéressant Bonne bécane voilà. J'espère que vous êtes contents que je vous fasse partager ça. En tout cas, moi, euh, je prends un réel plaisir. Ça va bien. Super. Nickel. Et encore, j'ose pas, euh, pas mettre les gaz. Hein. J'ose pas mettre trop de gaz parce que je la connais pas encore bien. Hein. Voilà, la mt, euh, la, la MT euh, 09 façon dernier modèle, et qui suscite l'intérêt de beaucoup de personnes parce qu'ils ne la connaissent pas, elle vient de sortir. Voilà, bonne bécane. On retourne chez le concessionnaire. Elle est, assez manière... elle est légère, hein. c'est ça qui est incroyable. Enfin, moi à côté de mon 1200 sporteur, c'est sûr que ça n'a rien à voir, c'est un vrai vélo. Mais là on a une bécane qui est confortable, la elle est bonne. C'est euh... plaisant, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment plaisant, c'est super. Moi je m'en régale. <rire> c'est un vrai régal. Voilà. Je retourne chez Jackie Honda. et C'était un agréable moment. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Allez, on va jusqu'au bout. C'est parti. Voilà, je vais, là, là, je vais le, leur remettre ici. Après, ils la rangeront. Hein, C'est leur, leur boulot. Hein. Voilà avec un. On coupe le jeu, on récupère les clés. Elle est en équilibre, parfait. super, Voilà, comme ça vous la voyez. Hein. La, MT, euh, la MT09 Traceur. Voilà. Voilà le modèle que je vais dessiner. Je vais à la restitution. Ciao. Celle-là, c'est la mienne.